Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire en Normandie. Je vous emmène bosser chez les Chevaliers d'Argouges, maître chocolatier français. On est ici à Moyon village à côté de Soazic. Non, à 15 minutes de saint lô pour être précise. Bonjour Géry, tu vas bien Salut Soazic, merci. Ben, ça va bien et toi aussi Impeccable. Ben, écoute, Je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui, on va fabriquer du chocolat. On va fabriquer du chocolat, mais on va voir toute la réalisation du début. À la fin. Génial, alors tu sais que moi le chocolat c'est un peu mon péché mignon quand même. Bon ce métier-là, il faut être gourmand. Donc je t'offre une petite boîte de chocolat ah, déjà, pour prendre des forces. Ouais, jeu. Ça te met dans l'ambiance. Merci. Voilà. On la mange maintenant ou Non, on attend la fin. C'est la petite récompense <rire> pour le travail. Ok. Je te laisse me suivre, on laisse équiper. Allez. Allez, c'est parti. Merci. Waouh <rire> Ça sent vachement bon dans ton usine. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire là donc aujourd'hui, on va aller voir le coulage avec la fabrication du praliné okay. qui est l'intérieur du bonbon. C'est là Bénial. que le bonbon démarre. Oh là là là, on va se régaler ici <rire> Ah, c'est un bonheur. Il y a de la maîtrise dans le geste. Ouais, je vois ça. Tu fais des vagues. Voilà. En des même temps, la vagues. mer n'est pas très loin. Voilà c'est la naissance. Donc on étale tout. On étale tout. Et après ça va être découpé en petits. Voilà, en petits morceaux. carrés. carrés. D'abord en grande plaque. Ok. Après on passe sur la guitare pour faire des petits morceaux. La guitare. La guitare. Oui. Tu joues de la guitare toi. Ce n'est pas un orchestre. <rire> non, non, c'est pas un orchestre. C'est quoi la guitare Donc c'est un, un, un appareil qui ouais. nous permet de découper des petits carrés. D'accord. Ouais. Comment s'organise la journée de travail ici Alors ici on est en 3x7. C'est-à-dire une fois du matin, une fois d'après-midi, une fois de nuit. Ouais. Et on ne travaille pas le week-end. Et toi aujourd'hui ton job c'est quoi alors moi aujourd'hui ici, je suis chef d'équipe en Tous, fabrication, okay. donc je suis vraiment toute la production. Combien de personnes ça représente euh, dans l'équipe à peu près 25 à 30 personnes. D'accord. Par rapport aux saisons Et ton parcours, je veux dire tu as fait quoi avant Alors moi j'étais toujours dans l'alimentaire. J'ai toujours été dans l'alimentaire, j'ai fait un CAP de restauration. Après je suis travaillé en supermarché, en grande surface. Ouais. Et je suis arrivé ici. Et comment t'es arrivé par hasard ici Par hasard ici euh, tout simplement saisonnière, en intérim. OK. J'ai signé après un CDD. Et après, je passe en CD. Génial. Donc, voilà. tu as commencé opératrice, ben, J'ai commencé ça. simple opératrice sur ligne, intérimaire de base. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît chez Chevalier d'Arbouge en particulier C'est une entreprise locale, ouais. familiale, artisanale. Il fait bon vivre. C'est une entreprise aussi qui est très engagée euh, sur tout ce qui est écologique, environnement. Donc, euh, ça fait plaisir travailler dans de bonnes conditions. Et si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire Je ne dit jamais. Ah bon Non, je ne me voyais pas du tout. Ah euh, bon trop d'appréhension par rapport à l'usine, surtout le travail en 3-8. Ouais. Et maintenant, c'est ce que j'adore. Et pourquoi bah, Ça me laisse beaucoup, beaucoup de temps avec ma famille. C'est vrai ah Beaucoup ouais. plus de liberté que de travail euh, de journée. Et qu'est-ce que tu changerais dans ton job allez, si tu avais une baguette magique en chocolat Honnêtement, aujourd'hui, absolument rien. Okay. Rien du tout. T'es heureuse comme ça quoi. Je suis très, très heureuse. Du coup, c'est enrobé là-bas Voilà, c'est enrobé. Et on va faire les décors après Voilà, donc. on va les décorer. Ouais, c'est quoi les qualités qu'il me faut pour être un bon opérateur Alors pour être un bon opérateur ici, il faut être dynamique. Ouais. Avoir envie d'apprendre, Ok. Que, euh, être motivé. D'accord. Et surtout, être rigoureux. C'est-à-dire. Euh, faire attention, avoir envie euh, de travailler. D'avoir un produit fini qui soit beau et agréable le client. En même temps, c'est vachement sympa de bosser dans le chocolat. C'est super agréable. Bon c'est un peu géré la chocolaterie aujourd'hui, <rire> non Exactement ça. Bon, il y en a plus. Et que tu me parlais de l'ambiance ici, mais ça se traduit comment la bonne ambiance ah, d'équipe C'est ouais. primordial de bien accueillir les gens, de okay. bien leur expliquer leurs fonctions ouais. et de les détendre, les mettre à l'aise. Et ensuite, nous, on a les petits extras à côté on fait des repas d'équipe deux fois par an, chaque fin de saison. Ouais. On, fait, on fait un repas d'équipe. Donc tous ensemble, CDI, CDD, intérimaire. Tout okay. le monde est invité. Et voilà, c'est la bonne ambiance. Génial. Et on apprend à se connaître en dehors du travail. Qu'y y a quoi derrière cette porte Ah, Ici, c'est la chambre forte. C'est là où on stocke tous nos produits quand ils sont finis. Waouh le coffre-fort. Le coffre-fort. Ah, mais il oui. y a un mélange d'odeurs, là, de chocolat. Ah, ici, c'est fabuleux. <rire> tu me prends par les sentiments. Ah, C'est ça. Bon, et comment tu vois ton évolution demain dans l'entreprise Alors, hein pour moi, ici, le top du top, ce serait une place de formatrice interne. Une okay. place qui n'existe pas. Wow, une création de poste. Une alors. création de poste. Bah, oui. Écoute, je te le souhaite. Bah, J'espère ah. aussi. Bon, Et tu crois que j'ai mes chances, moi non, Je pense que tu es capable. Ils voilà. il recrutent ici. Hein. Ils recrutent, oui, effectivement, entre 60 et 80 personnes. D'accord. Avec des gros pics aux saisons, forcément. Pâques. Pâques, Noël. D'accord. Donc des saisonniers, des CDD Saisonniers d'abord, CDD après. Voilà, on recrute énormément de personnes. Si vous êtes motivé, il faut venir. Au maximum artisanal. En CDI et on recrute énormément de saisonniers. Pur beurre. Moi, je préfère le chocolat noir. Soazic, tes chocolats ils sont délicieux. C'est normal. Merci beaucoup pour la découverte de ton job aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai adoré cette expérience, surtout le chocolat. Et c'est un vrai Oui, c'est un vrai. C'est pour les 30 ans de l'entreprise, un artiste local qui nous a fait ça. Super. Bon, et si vous aussi, vous avez envie de venir fabriquer vos chocolats ici, au Chevalier d'Argouges, n'hésitez pas, Ils recrutent. rejoignez l'équipe de Soazic. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Et mangez du chocolat.